On va voir, c'est un minute décisif. Le geste doit être parfait. de ser Dans un monde idéal, les chirurgiens qui opèrent en zone de conflit seraient aussi célèbres que nous, les footballeurs. Chaque jour, ils sauvent des vies en risquant la leur. Alors, supportons-les.